27. Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul cria d'une voix forte. « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » 29. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul, et de Silas. 30. Il les fit sortir, et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 33. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Psaume, chapitre 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Esaïe, chapitre 25, verset 1 à 5. 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. 2. Car, tu as réduit la ville en un monceau de pierres, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. 3. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. 4. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. 5. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Psaume, chapitre 103, verset 1 à 5. 1. De David, mon âme, bénis l'éternel. Que tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. 2. Mon âme, bénis l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 18. 17. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. 1 Chronique, chapitre 16, versets 34 à 36. 34. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. 35. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous, et retire-nous du milieu des nations. Afin que, nous célébrions ton Saint-Nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. 36. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël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 Car, qui suis-je, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes Tout vient de toi. Et, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Psaume, chapitre 63. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi.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 Psaume, chapitre 71, verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 4. 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l affliction. 2 Samuel, chapitre 7, verset 22. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles.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 C'est de Lui, par Lui, et pour Lui que sont toutes choses. A Lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Psaume, chapitre 25, verset 6, à 7. 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. Car, elles sont éternelles. 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions, souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô éternel. Jérémie, chapitre 29, versets 13 à 14. 13. Vous me chercherez, et, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'éternel. Et, je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, et, de tous les lieux où je vous ai chassés. Dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller, en captivité.